Ok, donc, on est bon pour aujourd'hui. Euh, maintenant, je vais renvoyer les informations. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a vu ce soir Alors, entre autres, euh, rigidité et douleur, donc on est bien sur une notion de jouissance dans le groupe, c'est-à-dire, euh, comme on l'a vu avec euh, la dernière personne, euh, la notion de jouissance, ok, on prend excuse de la relation à l'autre, en fait, on se concentre sur la relation à l'autre pour espérer... Euh, c'est une stratégie, on se concentre sur la relation à l'autre euh, pour éviter de se concentrer sur toi, donc sur soi. Donc c'est une stratégie pour éviter d'aller voir euh, ce qu'on est capable de créer, ce qu'on est capable d'initier, ce qu'on est capable de faire pour soi. Donc faire pour soi, ça veut dire il euh, y a une notion de besoin, il y a une notion de plaisir, donc d'accomplir ses besoins et de réaliser ses désirs et son plaisir. On est clairement capable... Euh, de, euh, on est capable de, euh, de se rassurer soi-même sauf qu'à un, euh, un niveau psychique on se crée le, euh, on se crée le scénario euh, qu'on est une petite fille un petit garçon euh, n'étant absolument pas capable de faire les choses par soi-même donc la notion d'autonomie on a aussi une peur de l'extérieur et un retrait à l'intérieur donc après, ça peut se modéliser dans votre vie, ça peut se mettre en forme de votre vie, dans votre vie, d'une manière euh, X ou Y. Hein. Chacun est libre sur ce point-là. Donc, euh, oui, on, se, on, on opère un retrait à l'intérieur pour éviter d'aller à l'extérieur. Pourquoi Parce qu'on en a peur. On a peur du jugement de l'autre. Et on a, on a tellement peur du jugement de l'autre qu'on se juge soi-même à l'intérieur avant même que l'autre, que l'extérieur, n'ait émis... Euh, n'est dit un mot. Euh, donc, c'est une véritable peur. Ouais, tout ça, c'est euh, lié à la peur de soi. Euh, de se retrouver en face de soi, de se retrouver en face de, euh, de, du contenu de notre humanité. Euh, pourquoi est-ce qu'on en pose cette peur, donc cette limite, donc cette distance Parce que. Euh, il euh, y a la notion de pardon qui intervient, c'est-à-dire que on a, on, on craint de ne pas se pardonner. On ne se pardonne pas d'être qui on est. Donc c'est une notion de, euh, ça nous reconnecte à l'énergie, à la notion au, au fonctionnement de chemin de croix. Je ne veux, ça équivaut à dire que les gens du groupe de ce soir, euh, moi compris, hein, on est plus sur une notion euh, on est plus enclin à aller voir ce qu'il y a à travailler et ce qu'on doit encore euh, délivrer et ce qu'on a à faire plutôt, euh, ce qu'on a jeté à la poubelle de soi plutôt que qu'est-ce que j'ai à construire et qui me ferait plaisir. Donc, poser ses limites, me définir, m'autodéterminer. Euh, l'autorité. C'est l'autorité, ouais. On craint de construire une solution concrète, d'initier une solution concrète dans la vie, un choix, une parole, une action, à partir de qui on est, à partir de la vision que l'on a de soi. Donc, de nos besoins, de nos envies, de nos désirs, de, des paramètres de notre individualité. Donc, autant le niveau animal, euh, le système des émotions, le pulsionnel, les constructions psychiques, le corps, etc., etc., Euh... En gros, voilà. Donc, avec ça, on a terminé pour ce soir. C'était une très chouette exploration. Merci à tous. D'ici quelques jours, euh, je mettrai en lien sur la playlist énergie du groupe Cartographie de l'inconscient, cette partie-là que je viens de dire. N'hésitez pas à aller voir, du coup, ma chaîne YouTube. Il y a la playlist de cartographie de l'inconscient, il y a la playlist euh, les mercredis de l'éveil euh, du matin, le webinaire du matin, et il y a la nouvelle playlist des énergies du groupe pour le webinaire de ce soir. Euh, donc je disais que c'était une chouette exploration, merci à tous et à toutes pour vos questions, pour votre participation, pour le chat. Faites un tour sur ma page Facebook euh, et inscrivez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence de ce dimanche, de construire une relation. On ira voir les résistances pour entrer en relation, les projections et les attentes que je mets sur l'autre, les projections et les attentes de l'autre sur moi, donc celles auxquelles je me soumets. Euh, comment je nourris la relation en me respectant Comment est-ce que je peux me positionner et exprimer qui je suis euh, sans avoir l'impression de prendre le pas sur l'autre Ou alors, est-ce que je me soumets à l'autre pour ne pas exprimer mes besoins Et sinon... On ira euh, les autres mois de l'année. Les conférences d'harmonisation énergétique. Le 28 mars, ce sera les stratégies de manipulation au sein du familial, au sein du collectif et au sein de mon rapport à l'autre. Il y aura le 25 avril le rapport aux émotions, gestion, libération. Le 21 mai, le lien au père, la guérison, la guérison de la ligne masculine, pardon. Le 13 juin, le lien à la mère et la guérison de la lignée féminine. Le 22 juillet, les blessures de l'enfance et la reconnaissance de soi. On ira voir comment la structure. On ira mettre à jour la structure là-dedans dans ce thème-là. Et le 19 août, les blessures de l'adolescence. Dans toutes les conférences que je fais, euh, je fais exactement. C'est exactement la même méthodologie que j'applique ce soir que j'ai appliquée ce soir. C'est-à-dire que bah, chacun me pose une question autour du thème et euh, question après question on, je renvoie à la structure inconsciente du groupe donc au niveau animal euh, euh, arbres familiaux etc., etc les informations qui sont prioritaires et je donne des pistes d'évolution concrètes la conférence d'harmonisation énergétique dure 3h30 environ et ça coûte 57 euros si vous voulez vous inscrire n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook et si vous avez des questions, envoyez-moi un mail euh, à cette adresse-là. Et idem, si vous, avez, euh, si vous êtes intéressé éventuellement par euh, des séances individuelles ou des coachings, et si vous êtes aussi intéressé par la formation clairvoyance. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à euh, dimanche pour les inscrits. Salut